Salut, si tu veux installer une défense qui est dominante à la course, je viens, de un cours. je viens de sortir un nouveau cours sur comment installer un run fit avec un front 4. Le lien vers le cours est dans la bio et moi je te souhaite bonne vidéo. Et euh, l'attaque, ce qu'elle veut, elle, c'est de la verticalité. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience que chaque yard couru en avant, dans la verticalité du jeu, c'est chaque pas est un yard gagné. Okay Donc là, je vous ai dessiné par exemple, il y a 3 yards pour 3 yards de gain. Okay là ici, on a fait 3 yards pour 1 yard de gain sur le, le schéma à droite, là, là nous ce qu'on voudrait en défense c'est ça, c'est-à-dire que du coup si le jeu bounce ou si le jeu cut back, ok, les yards, le nombre de yards parcourus par le running back sont, est plus important que le nombre de yards gagnés, ce qui fait qu'en fait du coup nous, on a le temps de rallye, la défense a le temps de se rallier au jeu, ok, c'est le terme qu'on utilise pour dire qu a, que les joueurs ont le temps de, venir, euh, de revenir sur le jeu de course, donc plus le jeu est horizontal pour la défense, mieux c'est, d'accord, donc nous ce qu'on veut c'est enlever de la verticalité, ça c'est très important. Il y a des jeux qui sont par nature verticaux et des jeux qui sont par nature horizontaux. Par exemple, un lead block, c'est très vertical dans le jeu, ça va être très hard flow. Okay un inside zone, ça va être très vertical aussi, ça va être très hard flow aussi. Okay un outside zone, ça va être un jeu qui est très horizontal, d'accord un, ah, c'est ça, le mot que je cherchais tout à l'heure. Un stretch, ça va être très horizontal. Un stretch quand on est en pistol ou en, ou en under center euh, formation euh, dans le backfield. Puis qu'on va remettre la balle tout de suite comme ça sur le côté et qu'on va stretch le jeu. Stretch, c'est-à-dire qu'on étend en anglais. ok stretch, c'est, du coup, c'est très, euh, très horizontal comme jeu par nature pour la, pour la fast, c'est fast flow et très horizontal pour le, pour l'attaque. Ensuite, on a des jeux, du coup, comme power et counter, euh, qui dépendent euh, du coup, de la réaction de la défense, en et du coup, qui peuvent être verticaux ou horizontaux en fonction de comment la défense réagit. Et c'est là qu'on va parler de, de, de, de run fit à proprement parler, euh, à proprement parler, dans le sens où du coup, qu'est-ce qu que nous on peut faire pour changer du coup euh, le, le, le, le jeu offensif. Donc la défense peut décider schématiquement de faire bounce ou cut back le jeu, d'accord On peut décider schématiquement de ça. Donc là, on va parler de spill et box. Euh, pour répondre à sa fille. Donc, à gauche, ce que vous avez, c'est spill, d'accord Donc, le principe de spill, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a un puller ok Là, on a, on a un guard qui poule ok Qu'est-ce qu'on fait quand on a un pouleur Et qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un pouleur. Généralement, quand il y a un pull, ok, c'est qu'on va, cher va chercher le emol, end man on the line, là, le end man on the line, c'est le dienne, d'accord On va chercher ce mec-là. Et qu'est-ce que fait notre dienne Là, ici, il va spill, c'est-à-dire qu'il va prendre l'épaule intérieure, du pouleur. Le fait de prendre cette épaule intérieure va faire que le jeu va bounce. Ici, ça va être mess. Ici, ça va être le bazar, ça va être le bordel. Donc, donc du coup, le jeu va bounce. D'accord. Et si le jeu bounce, du coup, on a Mike qui va fill and scrap, scrap over. C'est-à-dire que maintenant, il va se décaler, il va escalader, pack, pack, pack, pack, jusqu'à arriver à l'épaule extérieure du pouleur. Ok. Ça, c'est spill. Un spill, c'est un truc que j'aime beaucoup. Euh, ceux qui coachent avec moi et ceux qui discutent souvent avec moi, vous savez que je suis un, un pro spiller. Euh, parce que pour moi ça fait sens de bounce le jeu. Voilà. Et parce qu'en fait, euh, on a, dans les systèmes qu'on met en place, généralement on n'a pas trop peur de, de, de, de la course extérieure. Ensuite du coup on a box. Box c'est l'inverse. Box ça veut dire qu'on va recevoir le puller sur l'épaule extérieure. Là ce qui est compliqué c'est que Mike il va travailler dans un espace qui est très restreint. Il a moins de place. Il a moins le droit à l'erreur, Mike. Là, là c'est très facile pour Mike de, de descendre et de bounce avec le jeu, comme ça, de scrap pour, avec le bounce, pardon. Là, c'est un peu plus compliqué dans ce cas de figure-là. Euh, du coup, là, voilà la différence fondamentale entre spill et box. Donc, du coup, par exemple, on ne va pas... S'il n'y a pas de pool, on ne boxe pas le jeu, OK On fait force. On force le jeu à être à l'intérieur, par exemple. Ou alors, du coup, on, on force le jeu à bounce. Mais on ne boxe pas le jeu. Box et spill, c'est vraiment quand il y a un puller, OK un puller ou un, du coup un, un, un all-line qui décroche ou un fullback qui vient récupérer le emol, Spill et box ça ne parle que de ça, d'accord Attention de ne pas faire d'amalgame. L'importance des techniques d'alignement. Important pour moi de vous parler de ça parce qu'on en a parlé au début. Euh, les, les techniques d'alignement de vos d-line du coup. Donc là je vais juste vous parler d'un petit détail et de vous donner un petit, un petit exemple euh, sur l'importance des, des techniques d'alignement. C'est la, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la online a, a des règles de bloc. Euh, même à même à bas niveau, tout le monde utilise des règles de bloc avec un, avec un principe qu'on appelle couvert non couvert. Pour schématiser, c'est très simple. Est-ce que mon est-ce que moi online je suis capable avec ma main je schématise. Hein, pour ceux qui sont en offense, c'est c'est pour simplifier les choses au gars de la def. Est-ce que moi je suis capable avec ma main d'atteindre le joueur? Euh, à ma gauche, à ma droite ou en face de moi. Si je peux atteindre quelqu'un avec ma main, je suis ce qu'on appelle couvert. Okay si je ne peux pas, je suis ce qu'on appelle non couvert. Là, par exemple, sur l'exemple de gauche, ici, on, est, euh, on, est, euh, on, est, euh, on a les deux euh, dit euh, de tackles, donc le nose et le tac euh, à l'intérieur d'un front 4. Donc on a un centre en carré et deux guards à, à gauche et à droite. Là, ici, le nose est en tech 1. C'est-à-dire que du coup, il couvre le centre. Le fait qu'il couvre le centre fait que va y avoir une prise à deux. Ici, si, si on est play side à droite, là, vous voyez la flèche est play side à droite, le jeu va aller comme ça, ok Ce qui fait qu'on va probablement avoir une prise à deux sur le nose, d'accord Ça, est-ce que la prise à deux, c'est bien ou pas euh, Comment est-ce qu'on défend la prise à deux C'est un, un grand sujet, ça, ça mériterait tout un clinique, euh, mais dans l'idée, c'est ça, ok je, je simplifie les choses. Maintenant, si je suis en tech 2i avec mon nose, et que le play side est à droite, donc toujours pareil, mon centre est non couvert, ce qui fait qu'en fait, il va tout de suite pouvoir monter au deuxième rideau. D'accord. Est-ce que c'est bien ou pas de pouvoir monter tout de suite au deuxième rideau Encore une fois, pour répondre à cette question, il euh, euh, faudrait un clinique. Mais j'apporte déjà un élément de réponse dans le premier euh, mail blog euh, du coup de, de French Defensive Back Football School euh, que vous recevrez lundi si vous vous abonnez à la newsletter. J'évoque cette thématique-là. Euh, je, je, rentre, je rentre en profondeur dans ces deux schémas. Et je vous explique du coup euh, quel est l'avantage et quel est l'inconvénient de mettre son nose en Tech 1 ou en Tech 2i. Euh, parce qu'il y, y en a en fait et ça dépend du, coup du personnel que vous avez et c'est ce dont on parle dans le mail mais du coup vous voyez l'importance des techniques d'alignement c'est ça et du coup nous en défense on va pouvoir tricher sur les techniques d'alignement euh, on va pouvoir tricher sur les techniques d'alignement pour, euh, pour du coup provoquer des choses en attaque